Bonjour, aujourd'hui on va faire la dissection de la région palmaire de la main pour mettre en évidence les différents éléments anatomiques passant par cette région. La paume de la main, ou la région palmaire, correspond à l'ensemble des parties molles situées en avant de la deuxième rangée de cas et des cinq métacarpiens. Elle est de forme quadrilatère elle présente trois saillies l'imminence ténard en haut et en dehors c'est la, la plus développée et de forme triangulaire et l'imminence hypothénard occupe le côté interne de la main il est moins volumineuse il est plutôt cylindrique et le bourrelet Digito-palmaire qui occupe la partie inférieure de la région au niveau des articulations métacarpophalangiennes des quatre doigts et les deux formes transversales. Le creux de la main occupe le centre de la région palmaire. Il est parcouru par de nombreux plis dont trois sont importants anatomiquement. Le pli palmaire supérieur à concavité supéro-externe limite l'imminence ténare et correspond au pli de flexion de pouce. Donc le pli palmaire supérieur. Le pli palmaire moyen qui se détache du pli précédent et se termine à la partie moyenne de l'éminence hypothénale sans atteindre le bord interne de la main. Il correspond au pli de flexion des quatre derniers doigts. Le pli palmaire inférieur, né de bord interne à 2,5 cm au-dessous de la racine de l'auriculaire, il se termine au-dessous de bord externe du médius. Il correspond au pli de flexion des trois derniers doigts. Alors on a réalisé les lignes d'incision transversales. À 3 cm proximalement au pli distal du poignet et au niveau du pli digitaux palmaire et longitudinal médio palmaire et médio digital pour chaque doigt et on va réaliser un volet cutané en incisant. Sous l'ongle de chaque doigt. Après avoir desséqué la peau et le tissu cellulaire succutané, on reconnaît au niveau de la face antérieure du poignet ce tendon. C'est le tendon de fléchisseur carpi radialis ou FCR au milieu. On a le tendon, un petit tendon, c'est le tendon du muscle non-palmaire. Et de côté unaire, c'est-à-dire de côté interne, on a le tendon du muscle fléchisseur carpi unaris, au fléchisseur du cap qui va se terminer sur l'os pisiforme que je pâte ici avec ma spatule. Au niveau de la paume de la main, on connaît... Cette structure blanchâtre, c'est la ponévrose palmaire superficielle qui est un étalement en de tendons non palmaire. Ce tendon long palmaire va s'élargir, il va rayonner à la partie superficielle de la pompe de la main. Cette aponevrose palmaire superficielle est de forme triangulaire formée de quatre faisceaux longitudinaux unis par des faisceaux transversaux qu'on voit ici. La rétraction pathologique de cette aponevrose constitue la maladie de Dupuytren. Alors après avoir disséqué l'aponevrose palmaire superficielle, on va recliner. En haut, on remarque deux masses musculaires, la masse du muscle hypotenarien et la masse du muscle thénarien. On remarque aussi cette structure fibreuse, là où j'ai introduit ma spatule, c'est le retinaculum défléchisseur. C'est une lame épaisse, résistante, qui ferme en avant un canal ostéofibreux inextensible, c'est le canal carpien. C'est un tunnel constitué d'un U osseux qui correspond au deuxième rangée de cas et fermé par un toit triangulaire rigide qui est le ligament annulaire ou retinaculum diffléchisseur. À l'intérieur de cette structure passent des éléments circulent les tendons fléchisseurs des doigts, le long fléchisseur du pouce et le nerf médian. Voici donc les tendons donc fléchisseurs qui sortent du canal carpien. On reconnaît également une structure vasculaire artérielle importante, c'est l'arcade palmaire superficielle formée principalement de l'artère ulnaire, on le voit ici après sa sortie du canal de Gouillon accompagné de nerfs unirs. Donc voici l'artère unaire qui va former l'arcade palmaire superficielle qui s'anastomose avec le rameau palmaire superficiel de l'artère radiale. Cette arcade palmaire superficielle qu'on voit ici il a une forme d'arc à concavité supérieure et il passe en avant des tendons fléchisseurs communs superficiels des doigts et il donne les quatre artères digitales palmaires communes qui descendent respectivement dans le deuxième, troisième et quatrième espace. On a expliqué tout à l'heure que le canal carpien est un canal inextensible. Lorsqu'il existe un odème ou une atteinte inflammatoire de la gaine des fléchisseurs, il en résulte une augmentation de la pression intracanalaire entraînant une compression du nerf médian qui va s'exprimer par des signes cliniques donnant un syndrome du canal carpien. Alors... La cure de ce syndrome repose sur l'ouverture ou la section de ce rétinaculum des permettant ainsi le soulagement du nerf médian. Donc voilà, après l'ouverture du canal carpien, c'est-à-dire section du de rétinaculum des on a le nerf médian avec. Les tendons du muscle fléchisseur commun superficiel et profond des doigts et le tendon de non-fléchisseur de pouce. Alors concernant le plan musculaire de la pompe de la main, on distingue trois groupes. Un groupe externe représenté par du muscle de l'imminence ténard, c'est le groupe du muscle destiné au pouce le groupe du muscle hypothénare c'est le groupe du muscle destiné au cinquième doigt et un groupe intermédiaire maintenant on va commencer par la dissection du groupe musculaire ténarien Donc, au niveau de la loge ténare, on a quatre muscles Regroupé en trois plans. Un plan superficiel composé d'un seul muscle, si le muscle court abducteur du pouce. Voilà. Donc on va le desséquer pour voir le plan moyen qui est composé de deux muscles. Un muscle en dehors, le voilà. C'est le muscle opposant du pouce et un muscle en dedans, composé de deux chefs musculaires, un chef superficiel et un chef profond, c'est le muscle court fléchisseur du pouce. Et entre les deux chefs musculaires passe le tendon de l'enfléchisseur du pouce, on le voit ici. Et enfin, un plan profond représenté par le muscle adducteur du pouce avec ses deux faisceaux, un faisceau oblique, on le voit ici, et un faisceau transversal. Au niveau de la loge hypothénale, on a trois muscles disposés en deux plans. Un plan superficiel avec deux muscles en dedans. Le muscle abducteur du cinquième doigt, que le voit ici, et en dehors, le muscle court fléchisseur du cinquième doigt. Et enfin, un plan profond représenté par un seul muscle, que le voit ici, c'est le muscle opposant du cinquième doigt le nerf médian après sa sortie du canal carpien arrive au niveau de la région palmaire il va se diviser en deux troncs un tronc externe qu'on a coupé ici dans un rameau ténarien musculaire qui est moteur et le cours abducteur de pouce, le posant de pouce et le faisceau superficiel de cours fléchisseur de pouces. Ensuite on a le tronc interne qui va donner les nerfs digitaux palmaires communs de premier espace, deuxième et troisième espace. On a le nerf digital commun du premier espace qui va donner les nerfs digitaux palmaire propre du pouce latéral et médial qu'on voit ici et il donne également lunaire digital palmaire propre latéral du deuxième doigt qu'on voit ici il donne également lunaire du premier muscle lombrical ensuite on a lunaire nerf digital palmaire commun de deuxième espace qui donne lunaire digital palmaire propre médial de deuxième doigt et latéral de troisième doigt et donne également lunaire du de deuxième muscle lombrical Enfin, on a le nerf digital palmaire commun de troisième espace qui donne le nerf digital palmaire propre médial de troisième doigt et latéral de quatrième doigt. Donc, On va continuer l'exploration de cette région intermédiaire de la pompe de la main qui est traversée par les tendons des fléchisseurs communs superficiel et profond des doigts et on constate la présence de ces petits muscles qui sont les muscles nombricaux de la main, sont au nombre de quatre, sont des muscles fusiformes intrinsèques. Leur nom provient de la forme de ces petits muscles qui ressemblent classiquement à des nombriques. Ces muscles n'ont que des insertions tendineuses sur les bords des tendons du muscle fléchisseur profond du doigt le premier muscle lombrical est un muscle unipiné qui se fixe sur le bord latéral de tendon fléchisseur profond du lindex le deuxième muscle lombrical c'est un muscle également unipiné qui se fixe sur le bord latéral de tendon fléchisseur du troisième doigt le troisième muscle lambrical, c'est un muscle bipenné, c'est-à-dire en forme de plume d'oiseau, qui se fixe sur les bords latéral de tendon fléchisseur profond du quatrième doigt et sur le bord médial de tendon fléchisseur profond du troisième doigt. Le quatrième muscle lombrical, également c'est un muscle bipéné qui se fixe sur le bord latéral de tendon fléchisseur profond du cinquième doigt et sur le bord médial de tendon fléchisseur profond du quatrième doigt. Les muscles lombricaux vont se terminer par des tendons qui vont passer sur le bord médial de la métacarpo-phalangienne pour passer au dos des doigts et pour rejoindre l'appareil extenseur. Et donc, on aura une connexion entre les tendons fléchisseurs et les tendons extenseurs. Et ces muscles lombricaux sont des muscles fléchisseur des articulations métacarpo-phalangiennes et extenseur des articulations interphalangiennes. Les tendons fléchisseurs communs, superficiels et profonds des doigts vont coulisser vers les doigts longs en passant par ce qu'on appelle la gaine digitale. Cette gaine digitale commence à peu près 10 à 14 mm proximal à la métacarpo phalangienne et se termine au niveau de l'interphalangienne distale. Cette gaine digitale a un rôle de faciliter le glissement des tendons, permet aussi de nourrir le tendon en sécrétant le liquide synovial et un rôle mécanique représenté par les poulies de réflexion qu'on va voir tout à l'heure. Alors, les poulies sont des renforcements localisés du canal digital aux coulisses des tendons fléchisseurs. Son rôle est de garder les tendons fléchisseurs des doigts au plus près de ce squelette pour optimiser la flexion complète ainsi que la force de serrage. On distingue 5 poulies annulaires et trois poulies cruciformes. Alors on va commencer par la description des poulies annulaires. On a d'abord la poulie A1. On regarde la plaque palmaire métacarpophalangienne, Ensuite la poulie A2 qui s'insère sur les deux tiers proximaux de la première phalange. C'est la poulie la plus importante du point de vue dynamique et fonctionnel. Lors de la flexion, il empêche les tendons fléchisseurs de s'écarter de la corticale antérieure phalangienne et de prendre la corde de l'arc. La poulie A3, elle est de petite taille, située en regard de l'articulation interphalangienne proximale, amarrée à la plaque palmaire la poulie A4 située au regard de la partie moyenne de la phalange intermédiaire c'est-à-dire P2 et enfin la poulie A5 où il est introduit ma pince est amarrée à la plaque palmaire de l'articulation interphalangienne distale et enfin on a les poulies cruciformes poly, la poulie C1 entre A2 et A3 ici et la poulie C2 entre A3 et A4 et enfin la poulie C3 ici entre la poulie A4 et la poulie A5 Après l'ouverture du canal digital on remarque que le tendon fléchisseur superficiel des doigts va se diviser en deux bandelettes qui vont se terminer sur la face palmaire de deuxième phalange et entre ces deux bandelettes va passer le tendon de fléchisseur commun profond qui va se terminer sur la phalange distale, réalisant ce qu'on appelle un tendon perforé qui est le tendon fléchisseur superficiel des doigts et un tendon perforant qui est le tendon fléchisseur profond des doigts. Alors on va couper les tendons fléchisseurs communs superficiels et profond pour accéder à la loge interosseuse. Et au niveau de cette loge on va trouver des muscles interosseux qui sont disposés en deux groupes. Un groupe palmaire et un groupe dorsal. Les muscles interosseux palmaires sont des quatre petits muscles intrinsèques de la main qui occupent la partie palmaire des espaces intermétacarpiens. Le premier muscle interosseux palmaire que je tiens ici avec mon ciseau qui occupe l'espace entre le premier métacarpien et le deuxième métacarpien. Et c'est un muscle qui est inconstant. Deuxième muscle interosseux palmaire entre le deuxième métacarpien et le troisième métacarpien. Troisième muscle interosseux palmaire entre le troisième métacarpien et le quatrième métacarpien. Et enfin, le quatrième muscle palmaire entre le quatrième métacarpien et le cinquième métacarpien.